Règle numéro 1. Faites en sorte qu'on remarque votre travail. Votre travail passe trop facilement inaperçu dans le tourbillon de la vie de bureau. Vous travaillez comme un fou et avez peut-être du mal à vous rappeler que vous devez faire un effort pour améliorer votre situation particulière et soigner votre image. Mais c'est important. Vous devez laisser votre empreinte afin de vous distinguer et que vos chances de promotion se réalisent. La meilleure manière d'y parvenir est de vous écarter de la routine du travail. Si vous devez fabriquer un certain nombre de gadgets par jour, à l'instar de vos collègues, en fabriquer plus ne vous apportera pas grand-chose. Mais si vous soumettez un rapport à votre patron sur la manière dont tout le monde pourrait en fabriquer plus, alors on vous remarquera. Une excellente manière de vous démarquer est de préparer un rapport spontané. Cela montre que vous réfléchissez vite et prenez de l'initiative. Mais pas trop fréquemment. Si vous soumettez votre patron à un déluge de rapports qui n'ont pas été demandés, vous serez remarqué, mais pas de la bonne manière. Vous devez respecter certaines règles. Premièrement, soumettez un rapport uniquement de manière occasionnelle. Soyez vraiment certain que ce que vous préconisez fonctionne dans la réalité, que cela apporte une amélioration ou fournit des bénéfices. Assurez-vous que votre nom figure bien en évidence sur le rapport. Assurez-vous aussi que votre rapport sera vu non seulement par votre patron, mais aussi par le patron de ce dernier. Bien entendu, la meilleure manière de faire remarquer votre travail est de vraiment y exceller. Et la meilleure manière d'exceller dans votre travail est de vous y consacrer entièrement et d'ignorer le reste, la politique, les cancans, les stratagènes et les rapports entre collègues. Tout cela perd du temps mais n'est pas le cœur de votre activité. Montrez vous alertes et vous aurez déjà un immense avantage sur vos collègues. Les adeptes des règles restent concentrés. Focalisez-vous sur la tâche en cours, excellez dans votre travail et ne vous laissez pas distraire. En somme, une excellente manière de vous démarquer est de rédiger un rapport spontané.